rupture amoureuse comment s'en remettre bonjour je m'appelle tony servera euh, je suis auteur en développement personnel j'ai écrit plusieurs livres sur la thématique de l'amélioration de soi en voici euh, trois exemplaires je vais te, te mettre des liens dans la description de la vidéo si jamais ça t'intéresse d'en savoir plus aujourd'hui on se retrouve pour parler d'un sujet qui me parle et qui me touche particulièrement celui de la rupture parce que ce qui fait qu'aujourd'hui je, je vis mon rêve d'être écrivain, publié, euh, que j'ai complètement transformé mon expérience de la vie, c'est grâce à une rupture. Et tu as bien entendu, j'ai dit c'est grâce, c'est pas à cause, c'est grâce à une rupture amoureuse, grâce à une séparation. Donc dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais essayer de te partager des conseils pratiques, des techniques, des stratégies... Euh, également des anecdotes sur les séparations et comment se remettre efficacement d'une rupture, comment se relever et comment faire en sorte que cet événement, euh, aussi triste, aussi dur soit-il, puisse nous servir. Servir notre vie, servir notre expérience. Voilà. Alors, petit disclaimer, évidemment, il faut faire attention à ne pas prendre pour argent comptant ce que je vais te raconter. C'est basé sur ma propre perspective, ma propre expérience. Euh, si jamais ça résonne pour toi, bah, tant mieux, je t'invite à, à avoir l'esprit ouvert et à essayer ce que je vais te partager. Si jamais ça ne résonne pas du tout, il bah, n'y a, a pas de problème, <rire> pas de problème euh, du tout, euh, tu laisses de côté. Et puis, euh, bah, voilà, si ça ne résonne pas avec euh, te, ta compréhension des choses, euh, aucun souci, je ne veux pas te forcer à, à adhérer à certaines idées que je vais te partager. Voilà, tout ce, ça me semblait important de, de positionner ça dès le départ. Euh, la rupture amoureuse c'est une source très importante, très puissante de, de souffrance On ne va pas se mentir, donc si tu regardes cette vidéo Il y, y a des chances que tu sois dans un moment, une passe comme on dit, qui est difficile La première idée que j'ai envie de te partager C'est l'idée selon laquelle la souffrance que tu ressens ici et maintenant est temporaire Et ça c'est une idée euh, euh, qui est très forte euh, Parce que quand on vit l'épreuve euh, soi-même euh, dans l'instant présent, quand tout notre euh, organisme, je dirais, quand tout notre être est concentré sur cette épreuve, on peut avoir tendance à perdre de vue euh, certaines notions. Et euh, voilà, ça me semble important de te rappeler, de te ramener à cette, à cette idée que la souffrance que tu traverses en ce moment est temporaire. Ça va finir par passer. Ça ne peut pas durer éternellement ça ne peut pas durer pour toujours donc ça c'est une idée euh, euh, qu'il faut nourrir il faut garder ça dans un coin de sa tête quitte à le noter quelque part pour s'en rappeler tous les jours euh, la difficulté qu'on traverse une, une rupture amoureuse c'est que notre activité mentale notre activité émotionnelle sont particulièrement perturbées on se retrouve à avoir des pensées obsédantes euh, lié au deuil de cette relation, il ne faut pas oublier en plus que c'est un double deuil, c'est-à-dire que d'un côté, il y a la perte de la relation à l'autre, et de l'autre côté, il y a la, la, le deuil de l'autre, c'est-à-dire que l'autre n'est plus dans notre vie. Donc euh, voilà, c'est très dur, c'est très très très très dur, très difficile, donc euh, là-dessus, euh, euh, je ne suis pas là pour te dire, euh, je vais éviter les conseils de développement personnel basique, euh, les maladresses qu'on pourra entendre, genre... Oh, « ça va aller <rire> »,« tiens le coup ». Oui, bon, ça, ça, ça ne produit qu'un effet euh, très limité, hein, même si ça part d'une bonne intention. En général, quand quelqu'un dit « ça va aller », c'est parce qu'il te souhaite euh, le meilleur, mais ça ne fonctionne pas. Quand on entend « ça va aller », ce n'est pas très aidant, je pense. Par contre, l'idée selon laquelle maintenant ça ne va pas, et c'est OK que ça n'aille pas, mais qu'un jour, plus tard, dans le futur, ta souffrance puisse s'apaiser, ça, c'est une idée, à mon sens, qui peut... Euh, t'aider qui peut soutenir ta guérison soutenir le processus de guérison la deuxième chose sur laquelle j'ai envie d'enchaîner c'est que le temps est ton allié le temps n'est pas ton ennemi euh, la rupture amoureuse le, le, le meilleur médicament si je puis dire ça va être le temps et tu ne peux pas bénéficier euh, de ce, cette guérison offerte par le temps d'un claquement de doigts pourquoi parce que ça prend du temps ça va mettre un certain temps avant que le temps fasse son effet. <rire> C'est vrai que ces phrases ne sont pas très jolies, mais tu as saisi l'idée en fait. Une fleur, elle va mettre du temps à pousser. Un... un enfant, une femme qui tombe enceinte, avant que le bébé soit prêt à naître, ça met du temps. On ne peut pas dépasser, on ne peut pas réduire ce temps qui est lié aux règles de la nature. C'est la même chose avec la, le deuil, avec la séparation amoureuse, avec la rupture. C'est une épreuve de vie. C'est de la souffrance. Et ce qui va t'aider, ce qui va contribuer à ta guérison, c'est dans un premier temps, le temps. Le fait de laisser passer du temps. Alors quand je dis laisser passer du temps, il ne faut pas croire euh, que je t'invite à avoir une attitude passive. On va voir dans le reste de la vidéo qu'au contraire. On va essayer ess de prendre cette situation, de prendre cet événement et d'en faire un cadeau, d'en faire une bénédiction dans ta vie. Alors ça, c'est l'idée sur laquelle j'ai envie d'enchaîner, qui est probablement une idée qu'il était impensable euh, d'entendre aujourd'hui. Si on m'avait dit en 2015, au moment où moi-même j'ai vécu euh, la première grosse séparation, on va dire, de, de ma vie sentimentale, si on m'avait dit « Tony, euh, c'est un cadeau caché <rire> », je pense que j'aurais envie de tarter cette personne. Je lui aurais dit, il n'y a absolument aucun cadeau, et s'il y en a un, je ne le vois pas, alors tais-toi, dégage, ça m'aide pas ce que tu me dis. Voilà, j'aurais certainement réagi comme ça. Donc quand moi je te dis, c'est un cadeau, en fait si c'est un cadeau, euh, je ne m'attends pas à ce que tu me crois sur parole, évidemment, mais je vais quand même te défendre cette, cette idée, cet argument. En fait, quand tu vis un événement, euh, tu as... Tu, tu n'as pas toujours le contrôle de l'événement qui se produit. C'est-à-dire que peut-être que cette rupture, tu es en train de la subir. C'est tout à fait possible. Là où tu as du contrôle, de la liberté, du choix, c'est dans la réaction que tu as. La réaction que tu vas avoir. Et c'est là où, au contraire, d'une situation d'impuissance, un sentiment profond d'impuissance, je me fais quitter je subis une séparation, je ne voulais pas, d'une situation d'impuissance, on peut se retrouver à reprendre du contrôle, à retrouver, de, à retrouver du contrôle, à retrouver de la puissance, entre guillemets. La réaction que tu vas avoir, euh, déjà, il y a un premier signe qui est très positif, c'est qu'aujourd'hui, tu, tu es en recherche de ressources. Je ne dis pas que ma vidéo est la meilleure ressource possible que tu puisses trouver, même si c'est l'intention... Euh, euh, qui est la mienne, au moment où je l'enregistre. Mais tu es en démarche d'adopter la meilleure réaction possible, de chercher du, du soutien, de chercher des conseils, de chercher euh, euh, des outils, des stratégies, des idées. Tu es en train d'agir pour guérir euh, et pour dépasser, pour surmonter euh, cette séparation. C'est ce qui fait que tu regardes cette vidéo aujourd'hui. Il, il y a un élan, si tu veux. Il y a un élan. Et ça... C'est à féliciter, c'est à encourager. Parce que quand on vit une séparation amoureuse, pour l'avoir donc vécue, il y a une énorme perte de repères et un sentiment d'impuissance ou de perte de contrôle qui peut être très déstabilisant. En tout cas, on est déstabilisé, on ne va pas se mentir. On peut mal dormir, on peut avoir des pensées très obsédantes, on peut avoir des, euh, des émotions très fortes, très désagréables. Et euh, voilà, perdre l'appétit, enfin voilà, ça, ça peut mener à, à l'anxiété, à la dépression, et parfois, dans certains cas, à, à avoir des pensées suicidaires, on en parlera un petit peu plus tard. Donc aujourd'hui, euh, l'idée c'est, ok, ce que tu vis, c'est normal. Quand on vit une séparation, c'est normal de ressentir ce que tu ressens. Ce que tu ressens aujourd'hui est normal. En revanche, tu as un choix. Le choix qui est le tien, c'est la manière dont tu vas réagir. Et je dirais que si je me tourne vers 2015, le moment où ça s'est produit pour moi, j'ai vraiment ressenti cette idée de choix. J'avais deux choix. Le premier, c'était de me laisser aller, de continuer sur une pente qui était descendante. C'est-à-dire que dans ma vie, à ce moment-là, ce n'était pas, euh, pas glamour. Euh, je n'étais pas vraiment euh, euh, aligné, on va dire. Je menais pas une vie euh, très réveillée non plus. Je subissais un peu ma vie, hein, tout simplement. J'étais... Je, voilà, je, en mauvaise santé physique alors pas au sens de malade mais je ne prenais pas soin de moi j'avais une très mauvaise hygiène de vie et ça se ressentait à, à tous les niveaux à mon niveau d'énergie euh, j'avais une tendance à procrastiner etc on va passer très vite sur moi parce que c'est pas ce qui est intéressant mais tout ça pour dire j'ai senti que je pouvais continuer à creuser plus profond si tu veux à continuer à, à m'enfoncer euh, à aller dans la direction que j'avais choisi un peu par défaut qui était celle de euh, la médiocrité voilà la vie un peu normale basique Triste, je ne m'épanouissais pas, je faisais rien de mirobolant. La deuxième possibilité, c'est celle que je vais te avec la vidéo, c'est choisir de devenir la meilleure version de soi-même. C'est le titre du livre que j'ai écrit. Hein. Euh, c'est un, un titre, un slogan un peu punchy, mais euh, ce n'est pas pour euh, se mettre une pression supplémentaire. Tu vois. C'est pas euh, « je viens un truc difficile, je n'ai absolument pas l'énergie pour euh, me lancer là-dedans ». Non. Il n'y a pas de pression, c'est une invitation. C'est une invitation. Tu as la possibilité, et peut-être qu'il te faudra du temps pour entamer cette démarche, peut-être que tu as déjà entamé cette démarche, mais de continuer à chercher à t'améliorer, à utiliser cet événement, euh, à ne pas le qualifier d'emblée d'événement négatif, à simplement essayer de le voir comme un événement, un événement marquant dans ta vie, d'essayer d'en faire quelque chose de positif. Donc ça va venir de toi. C'est le principe de la résilience, euh, cher à Boris Cyrulnik, c'est l'idée selon laquelle j'absorbe un choc, j'absorbe et je vais essayer d'en faire quelque chose de constructif, et non pas de destructif, destructeur, comme je décrivais avec un peu la descente aux enfers, c'est-à-dire on se laisse aller, euh, euh, on peut avoir des comportements destructeurs liés à l'alcool, aux drogues, à la nourriture, aux addictions diverses et variées, on peut vraiment se laisser aller, se laisser dériver, et même se laisser euh, tomber, et en fait, euh, je pense que si tu regardes cette vidéo, c'est qu'il y a une part en toi qui n'a pas envie. qui n'a pas envie de ça. qui n'a pas envie de te laisser aller, qui n'a pas envie de te lâcher la main. Et c'est très positif. Euh, c'est ta force vitale, on va dire. Il y a une part de toi qui n'a pas envie d'abandonner. Euh, elle a envie de s'accrocher. Et, euh, et c'est top. Cette part-là, il faut la nourrir. Enfin, je dis « il faut ». Encore une fois, c'est une invitation. C'est ce que, ce que j'ai fait. Et euh, je suis là pour te dire, euh, en fait, c'est la meilleure chose qu'on puisse faire. C'est prendre cette rupture, cette épreuve, et chercher à s'améliorer. Donc, euh, chercher à dépasser cette épreuve grâce au développement personnel, grâce au développement de qui tu es. Voilà, la première chose. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Quelles sont les premières actions à poser Qu'est-ce qu'il qu qu faudrait faire Qu'est-ce qui serait le plus judicieux, le plus indiqué Déjà, la première chose, c'est que, si ton niveau d'énergie est faible, si mentalement c'est le, le bazar, si émotionnellement c'est compliqué, il va falloir que tu aies dans l'idée de prendre soin de toi. Voilà. Si tu as besoin de sommeil, accorde-toi ce temps de sommeil autant que possible. Si tu as besoin de te replier sur toi, de, de t'isoler, accorde-toi ce temps d'isolement. Ça, ça peut être bénéfique, à la condition je dirais que ça ne dure pas trop longtemps. Et donc là, c'est un peu flou, parce que qu'est-ce qu que ça veut dire, trop longtemps À partir de combien de temps ça devient gênant Ça, c'est très compliqué, c'est à toi de sentir. Mais quand tu te replies sur toi-même, euh, après, après un choc, la difficulté, quand ça dure trop longtemps, c'est qu'après, pour se remettre en marche, se remettre en mouvement, ça devient de plus en plus dur. L'action, la mise en mouvement, c'est euh, avec le temps, donc, Quelque chose qui va profondément t'aider. Euh, quand je préparais un peu le script de cette vidéo, je pensais à l'image d'un oiseau, tu vois. Un oiseau qui aurait les ailes mou mouillées, qui aurait de l'eau sur les ailes. Euh, ça l'empêche un peu de voler, tu vois, parce que bah, d'avoir de l'eau sur les ailes, euh, sur les plumes, ce n'est pas, pas idéal pour un oiseau. Mais en fait, ce qui va faire que ça va sécher, oui, il pourrait euh, bronzer au soleil et attendre que le soleil sèche ses plumes. Mais le moyen le plus efficace, ça reste quand même de voler. Et donc, ce que j'entends par là, c'est que le meilleur moyen pour que tu ailles mieux, pour que tu parviennes à surmonter cette étape, cette rupture, cette épreuve de vie, ça va être l'action et le mouvement. Et ça semble complètement contre-intuitif, parce qu'on pourrait avoir l'impression qu'au contraire, après une épreuve, on se referme dans sa carapace, on se coupe du monde extérieur, et en fait, on se dit que ça va nous faire beaucoup de bien. Je ne crois pas que ce soit vrai, pas sur le long terme, pas sur le moyen terme. Ça peut être vrai pendant quelques jours, donc je pense qu'il faut s'accorder quelques jours pour absorber. Mais ensuite, il faut réussir à se remettre en mouvement. Et, euh, et justement, cette mise en mouvement, euh, ça va créer une inertie positive. On va en reparler un peu après. Première chose à faire, je dirais, c'est couper le contact avec ton ex. Alors c'est vrai que cette vidéo s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes, euh, mais dans ma perspective d'homme, bah forcément, je vais avoir des conseils qui vont un peu plus peut-être être, être pertinents pour, pour, pour ces messieurs. Euh, pour toi qui me regarde, mais euh, mesdames, ne euh, voilà, croyez pas que ce soit euh, par euh, volonté de discriminer ou quoi que ce soit, c'est juste que je suis, un, je suis un homme donc quand j'ai vécu des, sépar des séparations amoureuses je les ai vécues en tant qu'homme qu donc euh, c'est ce que je connais le mieux euh, mon expérience est, est plus, euh, plus poussée à ce niveau là quand on vit une séparation en tant qu'homme euh, je pense que c'est très important de couper le contact total avec son ex c'est capital c'est capital parce que ça va éviter de commettre des erreurs et des impairs, des choses qu'on va regretter. Donc couper le contact, ça veut dire je décide de ne plus entrer en contact du tout avec mon ex. Ça ne veut pas forcément dire bloquer totalement euh, cette personne sur les réseaux sociaux, supprimer son numéro, etc. On ne parle pas de faire ça, je parle de simplement stopper l'interaction. Si tu es en train de subir une séparation, tu pourrais être tenté de vouloir récupérer ton ex je pense qu'il y a déjà beaucoup de vidéos sur, sur cette idée, comment on récupère son ex, faire un silence radio, etc. etc. Ça peut d'ailleurs produire des résultats intéressants. Dans mon cas, c'est ce que j'ai essayé de faire d'ailleurs, hein, la première séparation en 2015, j'ai essayé de suivre les conseils que j'avais pu lire pour récupérer mon ex, parce que c'est ce que je croyais vouloir. Et ça, c'est intéressant parce que pendant cette séparation, le fait que tu vives une épreuve... C'est intéressant parce que ça va te permettre de te remettre un peu euh, ici et maintenant. Ça va te ramener, ça va te forcer à revenir ici et maintenant, à plus vivre dans ton mental, à plus vivre dans ton imaginaire, ton, ouais, ton imaginaire, tes fantasmes, ce que tu croyais qui allait se produire, la manière dont tu voyais ton futur, etc. Ce qui semblait peut-être tout tracé, L'épreuve te ramène ici et maintenant. Et tu n'as pas le choix que de regarder ce qui est là, ici et maintenant, parce que c'est ce qui est. Quand il y a eu cette séparation en 2015, euh, moi j'avais l'impression que la femme avec qui j'étais, euh, ça faisait quasiment 10 ans qu'on était ensemble, on avait acheté une maison, on avait un petit garçon ensemble, qu'on a toujours. Euh, quand cette séparation a eu lieu, ça m'a ramené <rire> ici et maintenant. Alors que je me disais, ben bah, voilà, c'est la femme de ma vie, on va passer toute notre vie ensemble, euh, on va vieillir ensemble, etc. On va peut-être avoir d'autres enfants, bref, euh, des, des idées, euh, des suppositions. Des projections mentales en direction du futur ça m'a forcé à me ramener à l'instant présent ici et maintenant et le ici et maintenant que j'observais n'était pas forcément très glorieux parce que bah, c'est une épreuve c'est une séparation que je vivais donc euh, euh, j'étais submergé par pensée émotion etc. enfin on va en reparler ok donc qu'est ce que tu dois faire couper le contact c'est une première chose ensuite euh, concernant euh, euh, la situation présente, l'idéal, ça reste de prendre soin de ton corps et de ton esprit, de ton mental. Ce que j'entends par là, c'est que la mise en mouvement que j'évoquais tout à l'heure, euh, elle va être nécessaire pour que tu te sentes mieux. Tu ne peux pas rien faire, tu ne peux pas juste attendre. Alors oui, le temps va te faire du bien, mais attendre, être passif ou passive, ça ne va pas t'aider. Il faut cette mise en mouvement. Donc la mise en mouvement, je te recommande de la diriger vers la pratique d'un sport, la pratique sportive en général et également la pratique de la méditation. Pourquoi La pratique du sport, ça va s'occuper de quoi Ça va s'occuper de ton corps et ton corps occupe aujourd'hui dans ton expérience une part très importante. C'est euh, ce qui te permet de ressentir des sensations physiques, c'est ce qui te permet de vivre tes émotions. Euh, c'est également le, là où réside ton énergie, on va dire. Donc quand le corps est à plat, euh, submergé par des émotions, etc., c'est compliqué, c'est très compliqué. Donc prendre soin du corps euh, pourrait passer par cette pratique sportive. Évidemment, il faut qu'elle soit raisonnable. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à manger en ce moment et, et que tu entends ce conseil et que tu te mets à faire du sport de manière frénétique, il risque d'y avoir un problème. Il faut que tu prennes en compte ton état actuel. Voilà, c'est très important. Tu ne peux pas juste faire des, aller faire des footings ou te mettre en danger, en fait, tout simplement. Moi, je n'ai pas envie de tu te mettre en danger. Cette idée de faire du sport, moi, m'a aidé beaucoup. Je courais, j'ai commencé à faire sérieusement de la musculation en 2015. Euh, et je sais que je terminais mes entraînements avec des footings. Et lorsque le footing s'arrêtait, j'étais complètement submergé par des hormones, en fait, sérotonine, dopamine, endorphine des hormones du bonheur, des hormones de la satisfaction personnelle, des hormones de joie. Voilà. Tu es un peu défoncé, en fait, mais de manière naturelle. Et c'est constructif, parce que ça fait du bien à ton corps. Ça brûle de la masse grasse, s'il y a besoin d'en brûler. Euh, si tu as fait de la musculation, etc., ça participe aussi à ton apparence physique, et ça, ça va pouvoir jouer sur ta confiance en toi. Je t'invite à regarder, si tu ne l'as pas déjà fait, cette longue vidéo que j'ai tournée sur la confiance en soi, « Comment développer la confiance en soi » peut être un très bon, une très bonne opportunité, une rupture, que de chercher à, à, à s'améliorer, en fait, à aller développer ce qui semble nous manquer, ou à aller développer euh, des, des, des choses qui, dans notre expérience, sont un, euh, un peu moins, euh, voilà, avec lesquelles on est moins à l'aise, tout simplement. On n'est pas en confiance, bon, ben, on va chercher à développer de la confiance, voilà. Ensuite, la méditation. Bon, la méditation, l'avantage, c'est que c'est gratuit. C'est une pratique que tu peux faire quasiment partout. Il n'y a pas besoin d'avoir un joli coussin, un joli matelas. Ou autre. Tu peux le faire sur une chaise, tu peux le faire sur le rebord de ton lit. Tu peux le faire partout, n'importe quand, n'importe comment. Euh, évidemment, c'est mieux de le faire seul. Si tu ne l'as jamais fait, bah, je vais te proposer de t'orienter vers des applications pardon, gratuites de méditation. Il y a de nombreuses méditations gratuites sur YouTube. J'en ai enregistré quelques-unes sur ma chaîne. Voilà, tu peux aller jeter un coup d'œil si ça t'intéresse. Mais euh, pour commencer, ce qui va être intéressant avec la méditation, peut-être que tu es sceptique de la méditation, à quoi ça va me servir, je ne pense pas que ça, ça soit utile, ou alors j'ai déjà essayé. Fais attention à garder l'esprit ouvert. C'est-à-dire que tu ne sais pas ce que tu ne sais pas. Et si tu rejettes chaque expérience, chaque euh, idée, chaque concept qu'on te propose, euh, qu'on t'invite à essayer, euh, bah, tu risques de te fermer des portes. Voilà. Et ça, pour moi, en tout cas dans mon expérience, se fermer des portes, c'est quand même très grave, parce qu'on peut se fermer à des expériences qui vont nous ouvrir, qui vont nous permettre de devenir plus intelligents, de mieux comprendre notre réalité, de mieux nous comprendre et nous connaître, euh, et de comprendre aussi les autres, l'univers, voilà. les personnes qu'on côtoie, et euh, dans une plus grande, une plus large mesure, l'univers au complet. C'est très important d'essayer. Voilà. Si tu n'as jamais essayé, c'est une invitation, essaye, 3 minutes, 5 minutes, euh, je ferai, j'en ai déjà une, mais je referai une vidéo plus longue euh, sur la méditation pour expliquer vraiment comment ça marche, parce qu'il y a énormément d'idées reçues, donc je vais passer euh, rapidement sur le sujet, mais il y a énormément d'idées reçues sur la méditation, les gens se disent euh, qu'il faut arrêter de penser, euh, et donc ils se disent « bah non, c'est impossible que j'arrête de penser », donc euh, ils disent « la méditation, c'est pas pour moi, c'est pas ça la méditation ». Donc euh, on, en, on en reparlera dans une, une autre vidéo. Pour continuer, il euh, euh, y a l'idée aussi d'accueillir et d'accepter ce qui est, de ne pas résister. Alors tu vas me dire, euh, pas évident, hein, je vis une rupture, je vis une séparation, euh, c'est très désagréable, c'est très inconfortable, il y a des peurs, il y a des craintes, il euh, y a de l'anxiété, il y a peut-être de la dépression, de la tristesse, beaucoup de lourdeur, beaucoup de difficultés. Et moi je te dis « accepte ce qui est », mais pour qui pour qui se prend ce connard à me dire « accepter ce qui est » C'est pas lui qui est en train de vivre ça, il a l'air de bien aller lui. Effectivement, euh, euh, quand j'ai traversé moi-même des, des, des séparations, l'idée d'accepter ce qui est euh, pour, euh, aurait pu peut-être un peu me, me gêner. Mais en vrai, accepter ce qui est, c'est essayer de ne plus se battre contre le passé. C'est simplement accepter que ce qui est est. Voilà. Tout simplement. Accepter que la situation présente, bah c'est celle qui est présente. Et comme elle est présente, je ne peux pas lutter contre elle. Elle existe. Elle est. C'est ce qui est ici et maintenant dans ma vie. Euh, c'est ce qui est proposé. C'est là. Donc soit je décide de résister. Résister, c'est ne pas vouloir que ça ait lieu. Là, on est sur une création inconsciente, probablement, mais de souffrance de souffrance inutile. C'est-à-dire que quand je résiste à ce qui est, j'entretiens la souffrance et je viens en rajouter. Ce n'est pas ce que tu veux. En ce moment, tu souffres déjà suffisamment, tu n'as pas envie de te rajouter de la souffrance. C'est la même chose quand on espionne notre ex. C'est la même chose quand on essaye de savoir s'il a déjà retrouvé quelqu'un, ou s'il sort, ou comment il va, etc. On a ce truc-là, moi je, je l'ai ressenti, d'aller euh, se rajouter de la souffrance. Non. Préserve-toi. Tu dois faire ce qui est le meilleur pour toi. Et donc, ça demande d'être un peu discipliné, voilà, d'avoir un peu de volonté, de vraiment avoir envie, de vraiment avoir ce désir brûlant de te souhaiter le meilleur, en fait. de te souhaiter de guérir, de te souhaiter d'aller mieux, de souhaiter que ça passe, de souhaiter que tu dépasses, que tu surmontes cette difficulté, cette épreuve de vie que tu es en train de traverser en ce moment. Alors maintenant, euh, voilà, qu'est-ce que je fais donc, Je fais de la méditation, je fais du sport, ok, c'est tout ce que tu vas me dire, hein, je ne résiste pas à ce qui est. Quand je dis « je résiste pas à ce qui est », c'est-à-dire que le passé, c'est un espace qui est inviolable. Euh, le, le passé, tu ne peux pas revenir, par, tu peux pas revenir dessus, tu ne peux pas le modifier. Ça n'est pas possible. Donc là, euh, ce que j'ai envie de dire, c'est simplement accepter la situation, même si elle ne te plaît pas. Voilà. Tu as le droit qu'elle ne te plaise pas, tu as le droit que ça ne soit pas ce que tu désires, mais simplement accepter que ça soit là. Essayez de ne pas résister, de ne pas rajouter de la souffrance. C'est ce qui est. C'est ce qui est. La réalité, euh, quand tu luttes contre ce qui est, tu, es, tu as perdu d'avance. Il y a une part de toi qui va lutter, qui va désirer autre chose que ce qui est. Ça, c'est une erreur. Ne, ne commets pas cette erreur. Essaye de vraiment être attentif, d'être conscient de ce mécanisme et ne va pas rajouter de la souffrance inutile par-dessus. C'est ce qui est. C'est pas ce que tu veux, mais c'est ce qui est. Et à partir de cette acceptation, de cet accueil inconditionnel de ce qui est, tu vas pouvoir guérir, ça va pouvoir aller mieux. En tout cas, on rajoute pas une souffrance supplémentaire par-dessus. Un point sur lequel j'ai envie de parler aussi, c'est en finir avec la dépendance affective, parce que quelque part, la rupture amoureuse peut réveiller ce sentiment d'être bon à rien, que notre vie n'a plus de sens, qu'elle a perdu son sens, qu'on est vide est éteint euh, en fait il faut savoir que la relation à deux dans la vie humaine c'est génial euh, c'est magnifique euh, vivre avec quelqu'un d'autre partager avec quelqu'un d'autre échanger grandir euh, vivre des expériences ensemble c'est assez magnifique il ya la dimension intime aussi de la sexualité c'est un, un, une thématique qui est très très vaste très large très intéressante enfin voilà c'est c'est échanger du plaisir avec l'autre de l'intimité, euh, euh, quand, quand on perd ça, euh, ça peut être difficile, ça peut être très douloureux. Mais l'autre, il ne faut pas oublier que l'autre est censé, en tout cas je pense que c'est la manière la plus saine de le voir, ça a mis du temps avant que je l'intègre, mais l'autre est censé être un peu comme la cerise sur le gâteau dans ta vie. Ce n'est pas une fin en soi d'être en couple. Il y a beaucoup de gens qui ont cette croyance très forte il faut être à deux pour être heureux. Et donc, quand elles sont seules, célibataires, en séparation, en tout cas seules, c'est comme s'il y avait un bug, comme s'il y avait un problème, comme s'il y avait une anomalie. En fait, c'est une croyance. Être seul ou être célibataire n'est pas, pas un problème en soi. C'est simplement la croyance que toi, tu as sur ce sujet qui peut en faire un, un problème. Tu vas regarder ton célibat et tu vas dire « voilà, là, je suis tout seul, ça ne va pas, il y a un problème ». En fait, je pense que le meilleur moyen d'avoir une relation à l'autre qui soit saine, qui soit équilibrée euh, et qui soit épanouissante pour les deux partenaires, c'est quand on est capable d'être heureux ou heureuse seul dans un premier temps, d'être capable de se rendre heureux soi-même. C'est ça qui est très important pour en finir de manière définitive avec la dépendance affective. C'est quand tu es capable de te prendre en charge toi-même. Ça implique que tu te connaisses suffisamment, que tu connaisses tes passions, que tu saches ce qui t'anime, euh, que tu connaisses éventuellement, et donc ça, ça demande un, un vrai travail de développement personnel, ta mission de vie. Qu'est-ce que tu as à faire Quel est euh, le sens que tu vas donner à cette expérience temporaire et limitée de la vie Ça demande de se connaître, de cultiver ses passions, de cultiver des activités, euh, de cultiver un mode de vie qui soit riche, enrichissant. Et ça... Euh, L'autre n'est pas censé t'apporter ça. L'autre n'est pas censé t'apporter ça. Ce n'est pas, pas ça, il n'y a, a pas ce contrat. On, on croit que l'autre est censé nous, nous remplir, nous nourrir, nous compléter. C'est ma moitié, etc. C'est une erreur. Tu es censé être capable d'être heureux, de te rendre heureux ou heureuse par toi-même. En tout cas, c'est le, C'est la base. Il faut que tu te connaisses suffisamment. Il faut que tu sois capable de prendre soin de toi. Et quand je dis « prendre soin de toi », c'est à tous les niveaux. Ça, ça, ça part de, des bases comme l'hygiène, comme s'occuper de ton linge, euh, s'occuper de te faire à manger, s'occuper d'entretenir ton corps, donc je parlais du sport tout à l'heure, s'occuper d'entretenir ton esprit, tes émotions, ta gestion mentale et émotionnelle, la méditation entre autres. Ce n'est pas la seule activité, mais ça peut en être une intéressante et gratuite. Personne ne viendra jamais te sauver. L'autre, dans une relation à deux, n'est pas un sauveur. Il n'est pas là pour t'apporter quelque chose qui, supposément, te manquerait. Alors, personne ne complète personne. Tu es complet. Donc, si tu ne maîtrises pas les basiques de l'autonomie émotionnelle, financière, l'autonomie, si tu ne maîtrises pas ça, c'est une piste tu dois être autonome par toi-même. Tu n'as besoin de personne à la base pour être heureux, pour avoir une vie riche, une vie qui a du sens, une vie où il y a du fun. Normalement, tu es capable, il n'y a rien qui t'en empêche, à part toi-même peut-être. Donc ça, c'est une première possibilité pour en finir avec la dépendance affective, reconnaître que l'autre l'autre est un multiplicateur. L'autre va rendre notre vie qui est déjà intéressante, riche et épanouissante encore plus riche, belle et épanouissante parce que va y avoir justement l'ajout du sexe et de la complicité, à ce niveau-là. Il va y avoir le fait de partager des expériences, de partager des passions. On n'est pas obligé, en plus, avec l'autre, je vais fermer cette parenthèse rapidement parce que ce n'est pas une vidéo sur le couple, c'est une vidéo sur la séparation, mais euh, euh, on n'est pas obligé, en plus, de, de partager toutes nos passions avec notre partenaire. Hein. C'est important d'avoir un, un espace, un espace dans lequel on fait des choses pour soi. Et ça, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, euh, moi, je connais beaucoup de personnes, par exemple, qui font du sport euh, quand elles sont célibataires, de la musculation, par exemple. Et puis, dès qu'elles sont avec euh, quelqu'un, elles arrêtent. Euh, mais non, non, il faut continuer, je pense, euh, à, à se séduire soi-même. C'est ça, en fait. La première personne que tu dois rendre heureuse, c'est toi. Et personne ne peut le faire à ta place. Personne ne peut te rendre heureux ou heureuse à ta place. Ça t'appartient. Si tu attends que ça soit quelqu'un qui fasse ça, tu vas attendre longtemps. Ça n'arrivera pas. C'est une erreur. C'est une erreur qui peut te coûter très cher. Donc voilà, je n'ai pas envie d'être rabat-joie, mais c'est hyper important de garder ça à l'esprit. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu seras là, tu as été là au début, tu seras là jusqu'à la fin. C'est hyper important que tu entretiennes cette relation avec toi-même. Et donc que tu la préserves, que tu apprennes à te connaître. Tu fasses des activités que tu aimes, et si tu ne sais pas quoi faire etc ça semble flou c'est parce que tu ne te connais pas encore assez bien et des expériences si tu es jeune ça va venir mais il faut que tu sois dans cette optique d'avoir de multiplier les expériences de t'immerger sortir de ta zone de confort faire des choses Faire des choses pour te découvrir en fait. Apprendre à te connaître. Ah tiens, ça j'aime bien. Ah ça, il ça, y, y, y a quelque chose. Il y a un talent, il y a une facilité. Et en plus, j'y prends un plaisir incroyable. On reparlera plus tard d'apprendre à, apprendre à se connaître. De se connaître, apprendre à se connaître. Pourquoi, comment apprendre à se connaître Connaître, je vais y arriver. Je ferai certainement une autre vidéo. là euh, Il y a aussi autre chose que je veux te partager, c'est l'idée selon laquelle la séparation a, a, qui, que tu es en train de vivre, elle était obligatoire. Elle, elle était prévue depuis le départ. Euh, pendant les mariages, les prêtres disent jusqu'à ce que la mort vous sépare. C'est une idée intéressante, parce que c'est vrai. À la base, la relation que tu avais était vouée à la séparation. Elle était vouée à être séparée par la mort. C'est un truc on ne peut pas... La, la mort, c'est pas possible de, de la contrer, on peut pas, dans la vie humaine en tout cas, c'est un événement qui est euh, obligatoire. Ça fait, du, ça fait partie du jeu. Il y a une naissance et il y a une mort. Donc tu ne peux pas aller à l'encontre de, de cet événement, de cette séparation obligatoire. Donc en fait, ce que tu vis là, c'est simplement que la séparation a eu lieu plus tôt que prévu. Mais elle aurait eu lieu un jour, quoi qu'il arrive, puisque bah, les êtres humains sont voués à, à disparaître, à mourir en tout cas dans cette condition actuelle. Donc, si tu n'as pas l'habitude de faire des activités tout seul, je vais t'inviter à le faire. C'est un truc que j'ai commencé à faire, justement, il y a quelques années. Euh, aller au restaurant tout seul, aller au cinéma tout seul, aller boire un verre dans un bar tout seul. Ça peut, on, a, on peut avoir l'idée selon laquelle c'est un truc ringard, c'est un truc de loser, je ne vais pas aller faire un truc tout seul, je vais me faire emmerder, etc. Bon, si tu es une femme, c'est sûr, c'est peut-être moins évident, j'en conviens, mais en tout cas, pour un homme... Euh, C'est capital, capital de, de se sortir soi-même en fait. C'est comme si tu t'accompagnais, si tu avais un date avec toi-même. Va te faire payer un massage, euh, va euh, voilà, voir un film qui te tient à cœur. Va, euh, au, par exemple, tu pourrais aller au marché avec l'idée de te cuisiner un bon plat. Tu vois, Un plat qui va te faire du bien, qui te fait plaisir. Et tu pourrais avoir l'idée d'aller au marché, acheter tous les ingrédients pour ce plat, quasiment la quasi-totalité des, des ingrédients, et te le cuisiner. Tu vois, le but, c'est d'avoir, de multiplier les attentions et les gestes d'amour envers toi-même. Donc, quand tu vas au restaurant, le but, ce n'est pas juste de te mettre dans une situation inconfortable, c'est de te gâter, de te faire plaisir, tout en essayant, effectivement, d'étendre ta zone de confort. Euh, moi, aujourd'hui, j'ai aucune difficulté à aller euh, manger seul au restaurant, aller dans un bar, un café, seul, aller au cinéma... C'est devenu hyper normal pour moi, mais ça l'était pas il y a des années. Ça l'était pas justement au moment de ma séparation. J'étais tout le temps, je voulais tout le temps faire des trucs avec ma compagne parce que j'avais pas confiance en moi. Je n'avais pas appris à faire des choses seules et pour moi-même. Donc apprends à faire ça. Fais-le, immerge-toi, multiplie les expériences et tu verras que ça t'aidera. Alors, il est évident qu'il y aura des moments de rechute. Il y a des moments où ça va être plus dur que d'autres. Dans ce processus de guérison, il y a des moments où d'un coup on retombe, on revient en arrière, on a l'impression en tout cas de régresser, d'être réattaqué par son mental, de reprendre une, une vague comme ça d'émotions difficiles, euh, c'est tout à fait normal, euh, c'est voilà, pas linéaire la guérison d'une rupture, ça peut prendre du temps, et il faut savoir que c'est pas parce que la relation a duré peu de temps que la, la guérison va durer D'autant, voilà, c'est pas parce que tu as vécu six mois avec quelqu'un que tu vas souffrir pendant six mois. Parfois, tu peux avoir passé un temps très court avec quelqu'un, mais la souffrance va être tellement importante, etc. Il y a tellement eu de projections, il y a tellement eu d'attachement enfin, il y a tellement, c'est tellement peut-être fort, fusionnel, ou je ne sais trop quoi, que tu te retrouves à souffrir pendant longtemps. Donc... Euh, ça ne veut pas dire euh, quoi que ce soit, en fait, euh, cette histoire de durée. Ce qui compte, c'est que tu aies ton propre rythme de guérison et que tu aies envie de ne pas cultiver euh, une, un rôle de victime. Voilà. C'est très important de le dire. Je ne veux pas du tout être victimisant. Enfin, je ne veux pas tu vois, être culpabilisant, être désagréable avec toi. Mais... Euh, le rôle de victime, ça peut être un peu facile de tomber dedans, tu vois. On peut commencer à se définir par ce statut de victime, de « j'ai subi quelque chose de désagréable » et donc ça devient mon identité, ça devient, euh, ça devient tout en fait pour moi. Faut faire attention à ça. Euh, tu es bien plus que cet événement, euh, ne, ne prends pas le risque que ça définisse qui tu es, ça ne peut pas définir qui tu es, et que ça définisse aussi la suite de ton histoire. Tu as aujourd'hui la liberté dans ta réaction, la réaction que tu peux avoir face à cet événement, la possibilité d'écrire une toute nouvelle histoire. Quand ma séparation a eu lieu, j'avais euh, beaucoup d'embon points, je commençais à perdre mes cheveux, je manquais de confiance en moi, euh, j'avais des rêves, des projets, des ambitions, j'avais tenté des trucs, mais ça avait globalement euh, échoué, j'avais eu très peu de succès dans ma vie. Euh, J'avais assez peu d'expérience avec les femmes de manière générale, euh, et, puis, euh, et puis voilà, euh, pas une réussite financière exceptionnelle, euh, tendance à être dans une certaine forme de précarité. Et euh, aujourd'hui, il euh, y a eu énormément de changements parce qu'en fait, cette, cette rupture, moi, je le vois comme un cadeau. C'est-à-dire que ça m'a permis de me réveiller, ça m'a permis de prendre conscience de mes comportements, et ça m'a permis d'essayer de développer là où justement il y avait des faiblesses et aussi de travailler sur mes forces donc euh, c'est vraiment euh, c'est vraiment l'opportunité en fait euh, la séparation euh, de faire l'introspection de t'interroger sur la direction dans laquelle tu veux aller dans ta vie euh, c'est un moment d'arrêt c'est un moment où tu n'as pas le choix que de regarder là où tu en es ici et maintenant donc euh, prendre conscience de Tiens, c'est vrai, le, le boulot que je fais, est-ce que ça a vraiment du sens pour moi Est-ce que je m'épanouis dans ce travail Les gens qui m'entourent, mes amis, est-ce que c'est vraiment des personnes bienveillantes Est-ce que ce sont des personnes qui me soutiennent, qui m'encouragent, qui me tirent vers le haut Ou est-ce qu'au contraire, c'est des personnes que je côtoie parce qu'on picole ensemble et on se marre et on se moque des uns et des autres Ça peut être intéressant d'utiliser cette séparation pour faire un état des lieux de sa propre vie, de regarder où tu en es. Euh, pas juste au niveau des relations sentimentales, mais au niveau de ta santé physique, au niveau de ta santé financière, ta compréhension des choses. Euh, c'est un, un, un bon, euh, une bonne opportunité de, de mettre de la conscience en fait, sur là où tu en es dans ta vie. La rupture, euh, c'est tellement choquant, c'est tellement brutal que euh, ça peut être intéressant de l'utiliser pour, pour justement euh, regarder euh, le reste. Alors... Le but, ce n'est pas de regarder et de dire « en plus d'être largué, je n'ai pas un rond, je me trouve gros, grosse ». Ce n'est pas d'aller dans cette direction, mais, mais bordel, s'il si, si y a de la souffrance, euh, bien, il y a une invitation, encore une fois, à, à faire ce qu'il faut, à passer à l'action, à changer. Il y a une invitation à devenir quelqu'un d'autre par tes actions, parce que ce sont les actions qui te définissent. Donc si tu adoptes une attitude passive, tu n'auras jamais les résultats que tu veux, tu n'auras rien, si tu n'apprends rien de cette séparation, si tu n'apprends rien de cette épreuve, ben il n'en sortira rien, et tu pourras très bien dire dans deux ans, cinq ans, en regardant en arrière, cette, cette séparation m'a ben, juste affaibli davantage, alors qu'elle pourrait être l'occasion, l'opportunité, de te faire passer un stade de compréhension aller plus loin dans, ta, dans ton expérience de la vie, te permettre de, de mieux te connaître, de mieux te comprendre, d'aller plus loin, d'avoir plus de succès, d'avoir une vie plus alignée avec tes, tes ambitions. Alors, quand on vit une séparation, l'intensité du mal-être peut, j'en parlais un petit peu au début, mais nous pousser à avoir éventuellement des, bah, des idées suicidaires, des idées tellement noires qu'on pourrait avoir envie de se supprimer. En fait, ça vient de, du mental qui va te faire croire, qui va te convaincre, que la souffrance que tu vis aujourd'hui, ici et maintenant, euh, va durer pour toujours. Ça ne va jamais aller mieux. Ça ne va jamais, jamais changer. Donc, c'est vraiment une croyance, parce que dans l'instant présent, c'est ce qui est raconté. C'est un peu comme un piège, comme un mirage. C'est quelque chose qui est faux. Mais euh, ce mental te, te dit ça. Et si tu as le malheur de le croire, eh ben, tu pourrais effectivement poser des actions pour te supprimer. Et évidemment... Euh, euh, je pense que c'est une très mauvaise idée. Voilà, euh, je, ça, ça, ça serait la, la pire chose qui puisse arriver, que tu mettes un terme à ton expérience humaine, à ta vie humaine, sur la base d'une épreuve. Euh, J'entends euh, la difficulté qui est la tienne, mais euh, ça, ça n'est pas la réponse adaptée. Ça, pas la, ça, ça ne peut pas être la, la meilleure réponse euh, à apporter. Donc évidemment... Euh, je t'oriente vers euh, des numéros, dans ces cas-là, euh, voilà, des numéros d'urgence, des numéros de, de secours, euh, de personnes qui vont t'écouter, à, à qui tu vas pouvoir exposer la, la difficulté qui la tienne maintenant, parce que euh, ce dont tu as besoin, ce sont peut-être de, des personnes ressources qui vont t'aider, qui vont avoir du temps euh, à mettre à ta disposition, et qui vont surtout peut-être être formés pour ça, parce que tout le monde n'est pas apte euh, à gérer euh, quand quelqu'un euh, est en grande souffrance. Voilà. Donc, euh, j'avais envie de faire une parenthèse là-dessus. La gestion mentale et émotionnelle dans des moments de, de grande, grande épreuve de vie, euh, ça peut être très difficile, évidemment. Donc euh, ne lâche pas l'affaire. Ne lâche pas, ne baisse pas les bras. Ce que tu vis là, c'est terrible, j'entends, mais ça n'est pas pour toujours, ça ne durera pas pour toujours. Et le risque que tu prends si tu t'élimines, si tu te supprimes, si tu mets un terme à cette expérience... Euh, c'est que en fait c'est comme si tu disais à la vie à cette réalité je sais qu'il n'y aura rien de mieux euh, que la merde que je suis en train de vivre maintenant je sais que ça ne partira jamais que ça sera... en fait c'est un, un peu comme un affront, c'est à dire que la réalité dans laquelle on se trouve cette réalité qu'on expérimente elle est tellement supérieure à nous, tellement plus grande elle est transcendante et euh, c'est faire un pari qui est perdu d'avance. C'est-à-dire que si je m'étais euh, éliminé euh, il y a des années en arrière, il y aurait d'incroyables expériences euh, que je n'aurais pas vécues. Et ce qui me permet aujourd'hui de, de le dire, bah, c'est de les avoir vécues. C'est de me dire, mais bah, attends, si je m'étais supprimé en 2015, ou même après avec une autre séparation, si vraiment j'étais mort, mais euh, je, je serais passé à côté de joie, de de moments époustouflants, d'expériences incroyables. Évidemment, il y a eu des moments difficiles, euh, ça, ça, ça n'enlève en rien. La vie reste ce qu'elle est, avec des hauts, des bas, des moments très durs, des, des moments de grande expansion, de grande compréhension. Mais euh, j'ai tellement changé en, en plusieurs années, que euh, j'ai tellement vécu de choses, que ça, ça, ça me paraît aberrant. Euh, si je l'avais fait euh, je, je serais passé à côté en fait et là c'est probablement le risque qui est le tien aussi c'est que si tu passes à l'action bah, tu ne vivras jamais euh, sans le savoir ce que tu aurais pu vivre en fait donc euh, ne fais pas ce pari sur l'avenir à, à croire que ça va être de pire en pire que la souffrance ne va jamais s'arrêter euh, c'est possible à toi de faire ta part euh, à essayer justement de faire de ton mieux, voilà. de faire de ton mieux, de prendre soin de toi et de faire de ton mieux, t'accrocher, ne pas lâcher, ne pas baisser les bras. Alors évidemment, je suis obligé de faire un, un petit, euh, petit passage où je vais te conseiller de ne pas sauter sur la première personne venue parce qu'il euh, y a ce qu'on appelle les relations tampons, les, euh, les relations pansements, c'est-à-dire on saute sur euh, bah voilà, la, la première personne qui vient histoire d'oublier euh, l'autre, de, de dépasser cette rupture. Bon, ce n'est pas forcément très agréable, je pense, pour la, la personne en question, la personne sur qui on va sauter, la personne avec qui on va euh, tenter une nouvelle relation, euh, parce que en fait, c'est une vision un peu utilisatrice, euh, utilitariste de l'autre. Euh, on utilise l'autre euh, égoïstement pour son bien-être. Ce n'est pas terrible, ça me semble pas être la, la meilleure des décisions, le meilleur choix qu'on puisse faire. Donc, euh, laisse-toi du temps il euh, n'y a rien de grave, comme je disais tout à l'heure, à être célibataire, c'est pas un échec, la plupart des relations de couple, c'est une des possibilités, c'est quand on se met en relation avec quelqu'un, ben, le risque de séparation est extrêmement élevé, c'est très normal, il n'y a absolument rien d'anormal, de honteux surtout, parce que moi j'avais énormément honte de m'être fait quitter, je vivais ça comme un affront, tu vois, comme une définition de ma valeur personnelle. Mais en fait, non, il ne faut pas oublier que les gens évoluent, les gens changent et les gens grandissent. Et parfois, ils grandissent dans des directions qui sont différentes. Et donc, la séparation est juste naturelle, elle est juste normale. Elle est... Je ne dis pas qu'elle était prévisible, euh, mais ça fait partie, des... ça fait partie de l'ordre des choses de se séparer. Euh, les individus ne s'appartiennent pas. Euh, ils peuvent grandir ensemble, ils peuvent vivre des moments ensemble, ils peuvent construire des choses ensemble. Ils peuvent avoir des enfants ensemble, etc. Ils peuvent faire tout un tas de choses ensemble, mais ça ne veut pas dire qu'ils s'appartiennent pour toujours. Et ceux-là, d'ailleurs, même s'ils étaient mariés, même s'il y avait un contrat, même s'il y avait un engagement, quel qu'il soit. Ce qui est important, c'est d'être heureux. Quand on vit une séparation, on peut se dire que l'autre l'a fait pour nous faire du mal, pour nous nuire, mais ce n'est pas forcément vrai. Euh, moi j'ai déjà eu à quitter des personnes dans, dans ma propre vie euh, Et c'est pas, pas quelque chose de facile à faire C'est quelque chose de très compliqué Et aujourd'hui je vais être très franc avec toi euh, je, je remercie, j'ai énormément de gratitude et de reconnaissance Et d'admiration pour cette, cette femme qui m'a quitté en 2015 Parce qu'elle a été extrêmement courageuse de s'écouter Et euh, je t'invite ça ne sera peut-être pas évident pour toi, mais à, à, à garder cette idée en tête que peut-être que te, te faire quitter aujourd'hui, euh, vivre cette rupture, c'est peut-être effectivement la meilleure chose qui puisse arriver. Parce que est-ce que c'est mieux de rester en couple alors que l'autre est plus amoureux Est-ce que c'est bien de rester dans une relation euh, où au final, bon, bah, on est plus un peu comme des colocataires avec un peu de sexe en plus, mais un, un peu comme juste des colocataires les sentiments sont plus vraiment là, il n'y a plus vraiment... Alors je ne dis pas qu'il faut qu'il y ait une passion démesurée, dévorante et brûlante au quotidien, parce que voilà, la vie à deux a ses avantages et ses inconvénients. Mais euh, quelqu'un qui te trompe, euh, qui, qui, qui fait des choses dans ton dos, mais qui reste ensemble pour les apparences, pour le matériel, par euh, bah, bah, honte du regard des autres, etc., voilà, qui resterait avec toi pour les mauvaises raisons, je pense que tu mérites le meilleur, et j'ai envie de te rappeler ça, tu mérites ce qu'il y a de meilleur, mais l'autre aussi, l'autre aussi mérite le meilleur, et peut-être que le meilleur pour toi aujourd'hui, c'est que vous ne soyez plus ensemble, voilà. même si ça, cette idée est peut-être un peu difficile, mais tu mérites le meilleur, tu mérites ce qu'il y a de mieux, et tu vas me dire « oui, mais ce que je vis là, c'est pas le meilleur, c'est pas le mieux, c'est dur, laisse-toi du temps, laisse-toi du temps, ça va aller » de mieux en mieux euh, je vais euh, te mettre un lien dans la description de cette vidéo euh, j'ai mis au point euh, je t'en parle rapidement ça fait un peu pub mais bon c'est la, la pub c'est pour ceux qui veulent aller euh, ceux et celles qui veulent aller plus loin euh, j'ai mis au point une méthode sur 21 jours pendant laquelle j'accompagne les personnes euh, à développer leur confiance en elles mais surtout à développer leur capacité à gérer leur mental euh, donc leurs pensées et leurs émotions c'est une, une méthode euh, qui est très efficace euh, et qui va te permettre justement d'aider, de t'aider à reconnaître le fonctionnement de ton monde intérieur, à être mieux capable de gérer tes pensées quand elles sont obsédantes, répétitives et à être aussi capable de mieux gérer ton mental, euh, enfin tes émotions, euh, ce qui se joue en toi, les sensations physiques, l'inconfort, tout, tout ce qui peut être très désagréable quand, quand on vit quelque chose de dur. Donc euh, voilà, je te mets un lien dans la description, ce n'est pas pour tout le monde, il euh, y a une présentation sur la page, tu regardes si ça t'intéresse, si ça ne t'intéresse pas, ne t'inscris pas, euh, c'est vraiment juste voilà, pour euh, ceux, celles et ceux qui veulent aller plus loin, qui ont besoin d'un programme, d'une méthode, de quelque chose de cadré, euh, quelque chose à suivre, il y a aussi euh, l'idée, euh, donc je passe là-dessus, voilà, le lien est dans, est dans la description, mais l'idée d'avoir une routine, d'avoir... Euh, euh, un programme, d'avoir un plan, d'avoir quelque chose à suivre peut faire énormément de bien parce que pendant une séparation euh, si tu faisais beaucoup d'activités à deux et que tu partageais ta vie avec cette personne euh, ou même que vous passiez du temps ensemble ce retour à zéro ce, ce, cette impression de retourner à zéro euh, fait que d'un coup il n'y a plus l'autre et on peut avoir un, une immense sensation de vide qu'on peut chercher à vouloir combler à tout prix alors évidemment, quand je parle de faire de la méditation, faire du sport, euh, chercher ses passions, euh, mettre en place des activités voilà, pour, pour se faire du bien, etc. Euh, voir du monde, si on, si on se sent, euh, choisir des, des personnes ressources, des personnes positives, des personnes inspirantes, des personnes qui vont nous faire du bien, des personnes qui, si possible, sont inscrites dans une démarche de développement personnel. Elles ont souvent euh, de, de bons conseils à apporter. Euh, C'est euh, important... Euh, C'est important d'avoir comme ça un programme, un plan. Ça permet en fait, de ne ça, ça, ça pas se laisser complètement dériver et d'avoir une base, une fondation dans notre journée et dans nos semaines. Ça permet d'avoir quelque chose sur lequel se reposer. Donc ça peut être tout simplement d'aller au travail, hein, bêtement, mais moi, ça m'a fait énormément de bien. À ce moment-là, voilà, je, je me suis fait quitter et j'avais un, un nouvel emploi à ce moment-là. Cette entreprise le fait d'y aller du lundi au vendredi, d'avoir des comptes à rendre, d'avoir des horaires fixes, etc., ben, ça m'a aidé, ça m'a aidé, euh, parce qu'il fallait quand même que je me, me bouge les fesses, en vrai, Et, euh, alors qu'au fond, j'avais qu'une envie, c'était rester chez moi à, à pleurer, tu vois, <rire> dans mon lit, mais euh, au final, avec le recul, encore une fois, avec le recul, je, je vois que la contrainte, se forcer, avoir, avoir, des, avoir des contraintes, euh, peut au contraire aider à, aider à aller mieux et à dépasser, euh, dépasser cette période difficile. Donc pareil, de savoir qu'on va aller au sport tous les jours ou 3, 4, 5 fois par semaine, qu'on va mettre en place telle activité, avoir un plan, avoir un programme. Donc C'est pour ça que c'est intéressant, une méthode, c'est que bah, ça te permet de structurer ta vie, euh, qui euh, bah, tu es en train de vivre un moment de déstructuration. Voilà, donc ça peut vraiment euh, aider et participer à ton bien-être. Est-ce que j'ai des choses à rajouter Je dirais, bon, évidemment, si tu souhaites aller plus loin, euh, donc j'ai parlé de la méthode, le lien est dans la description, j'ai écrit des livres, si jamais ça t'intéresse, je vais te mettre un listing de tous les livres que j'ai écrits. Il euh, y a un livre que je n'ai pas là physiquement, mais qui est destiné exclusivement aux hommes, c'est un guide de rupture amoureuse, c'est un guide de développement personnel pour les hommes qui vivent actuellement une séparation. Donc, je donne des conseils qui ne sont pas les mêmes, même si on retrouve les mêmes idées. Mais euh, je vais beaucoup plus loin dans le livre. Euh, donc si jamais ça t'intéresse, il y a un lien dans la description. Et puis je vais te mettre le listing de tous les livres de développement personnel que j'ai pu écrire. Donc, euh, ouais, il y a notamment celui-ci sur la confiance en soi, celui-ci sur la, sé la séduction. Celui-là, deviens la meilleure version de toi-même. La particularité de celui-ci, c'est qu'il est disponible, puisqu'il a été publié par euh, la maison d'édition Guy et Daniel. Euh, donc euh, avec le nom le courrier du livre il est disponible en librairie donc euh, voilà si jamais ça t'intéresse je t'invite à te rendre en librairie et, euh, ou sur Amazon euh, si tu le souhaites euh, pour, euh, pour le commander voilà donc euh, j'espère que cette vidéo t'a plu je t'invite je à liker à t'abonner si ce n'est pas déjà fait à activer les notifications aussi sur les vidéos euh, je vais essayer de produire très régulièrement du contenu en développement personnel je... Euh, vais faire des vidéos de ce type là c'est à dire longues avec un minimum de coupure où je te parle directement comme un, comme un, un ami en fait tout simplement comme quelqu'un qui serait avec moi sur le bord du canapé et euh, dans les thématiques qu'on va aborder euh, ben bah voilà on, on va voir tout ce qui a trait à la vie pratique le développement personnel avoir confiance en soi etc euh, mais on va aller beaucoup plus loin pour celles et ceux qui sont déjà engagés ou qui euh, se rendent compte qu'il y a peut-être du sens à trouver dans leur expérience humaine, donc on parlera de non-dualité, on parlera d'éveil, on parlera donc de spiritualité, voilà. Je te remercie beaucoup, n'hésite pas à laisser un commentaire, je lis tous les commentaires sur la chaîne, et puis euh, bah, voilà, bon courage à toi, euh, j'espère que cette vidéo t'a apporté euh, du soutien, quelque chose, du réconfort, et puis euh, bah, je te dis à très bientôt.